Est Là, on parle pas de landing page. Je est Il y a des sites qui sont sites qui qui sont à des sites club Je parle des des Je par le Facebook pour promouvoir une formation. Ou une formation qui m'a quitté, je vais la mettre sur une landing page. Il y a un terme pour aller sur une landing page, c'est le site web.com slash landing page. Formation étudiante, par exemple. Sur cette landing page, lors de la création de la landing page, je dois faire attention à plusieurs critères. Maintenant, la navigation mobile. Je suis à l'évage, etc. Donc, tous les critères de référence naturelle. Ou bien sûr, le formulaire d'inscription, ah, je les appelle à l'action. Vous pouvez aller dans les, les règles de l'art. Sur Facebook, qui met le lien, c'est une campagne, il clique vers le site. Donc il est là, il clique sur le site ouais. Je vais utiliser le lien qui mène à cette landing euh, page comme url de destination sur Facebook. Donc, une fois cliqué, je, je suis directement sur le landing page. Je, me je suis directement sur le site web. Je suis directement sur le là web. Je suis le landing page. Je le site web. Il y a des sites qui chaque jour Il n'y a pas des informations. C'est une nouvelle formation. Je n'ai pas eu le temps de développer une nouvelle page. Donc, la création des landing pages, surtout avec des outils de marketing automation, me permet justement de gagner du temps et de l'argent. tout De veux. Veux rester à l'air digitale avec les templates. Je vous conseille d'ailleurs, un géant web. Pour ne pas tout de temps. Et tu tout simplement une version free de type form tu as On a un géant pour une centaine de, des centaines de page. Et ça a un truc aussi banal que la juste le code du compte de post-site. C'est simple que ça. Donc, dans le landing Si je vais utiliser le landing page, que je vais créer avec un outil de marketing automation. Moi, je crée juste landing page, est optimisée pour la conversion, etc. Il y a tout un monde de suivi, d'optimisation et de reporting derrière. Elle a landing page, je dis que je peux suivre. Euh, je compte les tracks de landing page, je traque des choses comme faire avoir, pour que je clique, pour que je aille, pour que je aille déjà aller sur toute cette data derrière. En fait, il y a des outils qui qui me ramènent ces informations. Ou elle, en tant que responsable de marketing voilà, la la marque, après chaque action puis je les résultats je chauffe la on chauffe le site on chauffe data est justement, je peux les outils de l'email marketing quand un site c'est vrai que Google Analytics a des résultats but, mais il a résultats Donc, par exemple quand je Google Analytics euh, les mots-clés, la majorité des mots-clés sont des sources de trafic qui hein, ne te montrent pas ça. Il y a une version payante aussi de, de Google Analytics qui, qui est dans le 12 000 par mois, je pense. Je pense que Google ou Facebook, il y a une version payante de Analytics, mais le reste est gratos qui est vraiment outil de marketing automatisé, je peux décider, je peux voir, je peux carrément paramétrer euh, et défilement la landing page. Si si tu nous expliques pas là de marketing automatisé. Je vais vous donner des exemples. Voilà des des outils que je me déplace Donc, la Donc landing page, ne je me suis pas qui hier me dire mais défilement 30% de défilement à la page. Je ne pas pour la comme à 50% des de visiteurs, faites les 30%. Je suis dans la dentelle le suivi, etc. Je fais ça pour avoir plus d'informations, pour adapter mes experts, pour adapter mon contenu pour la prochaine fois. Donc les dons, ma les les page les contacts ou les contacte. Est-ce que vous avez des questions faites passer à Donc une fois prospect. Donc là je vais gérer des fiches contacts. Donc généralement euh, je vais gérer des fiches contacts. Donc généralement il me faut un CRM ou un outil de gestion de contacts. Et là, il y a un outil qui qu'est-ce qu'on fait le landing page je colle, وهو un CRM intégré, parce qu'il y a une base de données comme على على la formation qui Par exemple, j'ai 100 personnes. Firmement, prénom, adresse, email, les numéros de téléphone, par exemple. Mais à travers des outils comme ça, je vais avoir aussi leur comportement, et etc. Et je peux décider, je peux aussi changer ce qu'on appelle leur cycle de vie. Donc les trois phases, je vais avoir des cycles de vie. La dernière qui commercialement, là, je peux mieux classer mes élites. Alors des inconnus, ou des visiteurs ou des visiteurs, c'est des prospects. Donc dans étape j'ai un complément d'information et il faut que les visiteurs deviennent Dans la phase awareness, par exemple, j'ai des subscribers ou des lits, en général. Des subscribers, par exemple, sur le site vont s'inscrire à la newsletter. Donc il n'y je vais m'abonner à tes nouvelles simplement. Donc c'est un subscribe. Et dès qu'il a entamé une autre action, on a déjà le site il formulaire, il va changer de cycle de vie. Par exemple, chez Wally, NMQL, NMQL c'est un marketing qualified lead. Donc c'est un lead qualifié marketing. Le lead qualifié marketing, c'est, mais elle consideration, il vient juste de passer, mais le mais il n'est pas encore, euh, il n'a pas, disons, euh, exprimé un besoin pour acheter mais elle juste les jours. L'SQL c'est vraiment le sales qualified lead, c'est le lead qualifié vente. Donc c'est un lead qui a exprimé un besoin. Il y a des informations, etc. la phase décision donc il devient une opportunité ou par la suite il devient un customer. L'année devient une opportunité donc trade marque échange commercial. Voilà un prospect qualifié vente donc enfin, par exemple en tant que centre de formation lequel la personne le commercial il va appeler la personne et là il va le créer en tant qu'opportunité le il a exprimé un besoin grâce le devis donc aller va la la fiche contact ou la quiver la cycle de vente donc en tant que commercial je peux donner des prévisions pour je vais clôturer une vente avec lui j'ai une opportunité aujourd'hui les éléments les les donc les échanges avec la personne la préparation de devis euh, je leur assure par rapport à la qualité de, de formation je leur envoie le cv du formateur etc etc donc, là, donc les les phases d'achat le marketing automation donc subscribe lead mql sql opportunité et customer je reviens rapidement à de la dernière partie de la conversion en visiteur le prospect et le client donc, l'étape vente de mon CRM, c'est juste ce qu'on appelle le lead scoring, les workflows ou le marketing automatisé. Euh, je que l'importance de ou les, les pop-ups, moi je rappelle justement elles sont optimisées pour la conversion, mais pour toute la data derrière qu'elles peuvent nous ramener, toutes les performances, etc. Euh, les workflows ou les lead scoring, c'est vraiment, par exemple, le lead, c'est un stage de lead, je pense que je vais accorder un chiffre, un score. Il n'y a qu'un 10%. Par un simple subscribe, par exemple. Voilà. Donc, je le subscriber, c'est 10%. Ou, comment on je m'en vais. il n'y a qu'un visiteur, il n'y a qu'un site, il n'y s'inscrire à la Donc, il a la base de données de Je vais avoir son email, simplement, ou subscribe subscriber, 10% de score. Et dès a déjà avonsرجع un formulaire, elle a l'action je lui donne 40%. Donc, il y a le paramètre il à 50%. Et dans le paramétrage de scoring, là, il y a un lead il dépasse le score de 50%, il le commercial et le téléphone calme. et à nouveau il est déjà la phase décisionnelle ou il est prêt pour acheter. Le lead scoring est veut encore une fois on est bien sûr le investissement voilà, le retour sur investissement je sais directement immédiatement qui appeler en priorité c'est ce qui me beaucoup de temps ma liste d'inscription je vais appeler tout le monde ben, kif, kif, je dois accorder moi, par exemple pour appeler une certaine une centaine de personnes il me faut quand même trois jours de travail le lead scoring ça va permettre d'appeler en priorité la bt d'hukmuli ou de faire autre chose au de donc le lead scoring, voilà, le lead nurturing aussi avec le lead scoring c'est vraiment nourrir la relation avec les prospects et les visiteurs jusqu'à ce qu'ils deviennent des opportunités ou des leads c'est le même principe je vais donner le contenu il des ambassadeurs. Une fois que j'ai le client, comment je peux le fidéliser, comment il peut devenir mon ambassadeur, comment il peut me recommander pour, pour d'autres marques, pour d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des logiciels Yes, indeed. Je vais directement aller à la les j'ai hâte de Sand Bloom Mailchimp Obsport et LeadFox. LeadFox, c'est on l'utilise maintenant, nest bien sûr. LeadFox, j'ai dit et c'est gratuit de 14 jours. Juste de savoir les fonctionnalités n'ta de petit, comment c'est un tout en un. Qu'il qu'un tout en un en marketing automation, c'est un bâtisseur de landing page de papa, d'emailing, de etc. De tu peux faire le routage d'email, etc. Oui, il me permet bien sûr, de faire le les suivis بتاع les performances, etc. Vopscot ou le reste comme Ali me m'a dit tout à l'heure, c'est c'est la vie de il a inventé le concept. Il a fait le départ de marché. Déjà, il a lancé son propre routine marketing. Oui. Il certifie déjà que l'email marketing. certifie la tu un Et tu mets ça sur Linkedin. Moi, je suis certifié email marketing. C'est marketing. C'est لا؟ ميديا حتى لا تمر تمر 6 لكن فين فين؟ أوبسبرت يعطيك بشرجة بليش. يعطيك بشرة ديتي نجمة شو في الماي تشي بديلا سين غراتوس en les Anderson Jeine Boomer ou un faire de l'adhère faut avoir bien sûr c'est tout une version gratuite. Mais il est a mes contacts 2000 Le sport tous les outils sont gratuits. Mais est limité. limités maintenant je teste un par exemple mailchimp tu utilises la version gratuite mais tu auras le petit logo mailchimp t'as pas c'est vrai les emails donc donc un truc comme là pour commencer vous pouvez voir dans ces versions là juste à comme je t'ai de là le marketing automation pour travailler sur un outil que me demande payant et vous pouvez choisir bien sûr c'est vrai en plus كي يبيون بعد 14 يواني خطه الكتاه في الجراتيتي امام بعد علاش انا نقول نيتفكس مي كل ما نزيد حاجه يزيد يقول و 25 في dire ou... Une... Pour commencer un petit business, voilà, pour tester, ça vous voit cet outil. Mais pour commencer à acheter là, tu peux faire euh, l'étude, toute phase consideration, là où je fais les outils, tout qu'est-ce qu'ils proposent, ou d'ailleurs, le les y compris Leadfox, ils partagent, ce qu'on partage, qu appelle, un comparatif de logiciels. Donc, article tableau, il ce qui est consideration Donc, je ne pas de considération. Je vais présenter ça à mon boss. Mais je vais télécharger les outils. Je vais télécharger les rapports. Il y a 2000 e il y a des data, etc. Vous des questions On n'a pas de pause. Qu'est-ce que vous en pensez c'est un signe, barbares, oui. Bah, donc, de toute façon, elle est partie, je n'ai pas fait acteur, faire plus partie, temps est partie, elle est plus pratique, mais réellement, comment je peux implémenter le marketing automation. Donc, il faut se rappeler, il faut la fidéliser, que fait je, je fidélise, un smart content, pour le newsletter. Bien sûr, les clients, tels, les amis. Ouais, on a un CRM qui m'a de bien organiser les contacts. je vais pouvoirعرف les clients, les prospects et cetera. Là, je leur ai dit le CRM. Bah, c'est un CRM. C'est un CRM, c'est un CRM. C'est un CRM, C'est de le CRM spécialisé pour pour de développement Ah, c'est un CRM open source. Les CRM sont de des CRM open source, que vous pouvez utiliser gratuitement sur le web ou qui sont limités aussi. Un CRM il te permet justement de gérer les fiches contacts, de le prospect, le cycle de vie, de cycle de vie. Et ça te permet d'avoir une visibilité claire pour gérer ces contacts et mieux, bien sûr, conclure les ventes. Pour les suivis, j'en ai rendu 10 ventes. Il est le suivi mensuel, le voilà, suivi euh, trimestriel, je dois noter, etc. Pour avoir le tout sur un dashboard clair, il vaut mieux utiliser un CRM, c'est mieux qu'un fichier Excel, et fiche qui donne une ou tout fait des filtres, ou tout à te où je n'ai rien qui me rappelle contact, ou je ne rien pas je te lance. Donc tu peux faire ça plus ou moins d'une façon automatique. En fait, comme vous avez appelé la SAV V, le réseau, automatiquement je fais un photo. Le CLM, au fil du il sait très bien qu'est-ce que vous avez discuté avec son collègue. Je ne pas je que Oui. Il a un de clients et il a de besoin C'est même à partir de ça, par exemple, c'est le moment a fait les compagnies pour cibler mieux les livres moyens. Mais. L'année est mal fait partie des finissants. Je m'en allais à Imbar marketing. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des feedback jusqu'à là. top je j'intéresse ou les éléments indispensables d'une stratégie Imbar. Donc, il y quelqu'un qui ça m'intéresse. Aujourd'hui, comment je peux mettre en place une stratégie Imbar Est-ce que vous avez des questions avant de passer à la Imbar Mais je suis un élément à moi plein de questions. Mais vraiment, chasmi. Alors, ah tu sais pourquoi on est le Alors, chaque fois on est confronté par le syndrome, on Allez, je passe 6 heures de, de, par jour sur Facebook. Ouais. Je like euh, des vidéos avec des, des chats, chatons, On va aller Oh, choc oh, oh. de C'est quoi ça Alors, c'est le monde, c'est la jungle de le web. Il y a très peu de, très peu de, de sociétés euh, de bois tunisiens qui emploient ça. Je vais citer l'exemple magnifique par de Z. Les gens sont en train de faire qui utilisent ça très bien, et bien sûr, nous, les SMC, on a vraiment maîtrisé ça à travers les années. Au point, on a 100% prédit qu'on arrive à remplir ça, à faire une formation, à faire un changement. le marketing automation, les marques marketing, vraiment, c'est l'avenir aujourd'hui. Ce n'est pas un seul métier que tu, que, que tu vas apprendre, mais le fait de maîtriser les phases de et de préparer des les phases d'école. Ça permet de voir des opportunités de travail chez les, chez les agences ou ouais. ouais, chez l'annonceur. Si tu toi le CEO, marketing, tu juste responsable marketing, tu es responsable de marketing, toi, les gens responsable les de tu maîtrises marketing, tu tu marketing, donc, pour mettre en place une stratégie inbound marketing, c'est pas sorcier, mais c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour gagner beaucoup d'argent et beaucoup de temps, Tout simplement. Donc, je mets le temps qu'il le faut au je les contenus ou les landing pages ou les scénarios. Finalement, c'est des scénarios. les à centre de formation. Comme première étape, j'ai imaginé les Hawaii là où je fais formation, le land qui maintenant je demande voilà à chaque fois ils me chiffchiffent on le refuse radeliers c'est des compétences par exemple je prends euh, l'exemple genre vital soft skills et que je remarque voilà, la majorité des, des des embaucheurs voilà des des agences de recrutement ils trouvent que les nouveaux jeunes diplômés manquent de soft skills et ils ont le savoir-faire le savoir, -faire, le savoir -faire, par exemple le fait de présenter en public radeliers une hara donc résultat radel euh, je m'en bossis, je, je te demande de me crêter. Non, oublie pas, le tu vas présenter ça devant tout le matériel de l'entreprise. Voilà, une fois juste les deux directeurs. Si tu n'as pas fait ça avant, si tu n'as pas des soft skills, par exemple, tu vas avoir du, du mal à présenter. Là, tu vas apprendre, on va dire, que tu crètes, mais bien sûr, ouais, il faut juste essayer pour y arriver. Ah, ouais. il ouais, y a des soft skills, même par le bâle de mieux on n'en pas la vague, tant mieux. <t 'en> Donc, nous les éléments indispensables d'une stratégie marketing. Je vais commencer par définir les buyers-personnes. Bien qu'il y a des personnes la visiteur, mais là, c'est vraiment des personas qui parlons sur le parcours client ou sur les phases du parcours client. Nous avons besoin d'avoir un contenu adapté à toutes les phases. a la phase web, nous avons un PDF. Nous parlons a les sept éléments indispensables. Une décision, je vais avoir un comparatif des centres de formation par exemple, où il y a une nouvelle méthode de formation, il y a le coaching. Donc, il va télécharger un document, il n'y a qu'un coaching, il n'a pas ce besoin. Ah, bah, en lisant le document, il va comprendre que voilà c'est intéressant. Tu n'as pas le bouton d'inscription, il va s'inscrire. Euh, donc, l'aîné le phase awareness, un titre, un nouveau contenu par rapport à un besoin qui n'a pas déjà, qui peut l'intéresser. Donc je suis en train de créer le besoin. Vous avez le programme de formation elle est de coaching pour avoir les soft skills, par exemple. C'est le même domaine de formation avec les jeunes diplômés, mais le dos est légal dans la Ce que je suis en train de faire, mais il à qui la personne qui a téléchargé le document, ou le parcours qu'elle et à part le parcours client en phase de awareness, consideration ou decision, on a ce qu'on appelle une personne, il y une Donc, pour y arriver, donc une première étape pour mettre en place une stratégie des membres marketing, je dois définir quel persona, es. persona est c'est vraiment comme un CV. l'année y un exemple de persona créé pour le lancement d'une nouvelle gamme de cosmétiques. Donc, Andy Anaïs 33 ans assistante de communication, euh, en couple, un enfant de 2 ans, domicile, Bordeaux centre-ville, biographie, j'ai aussi toutes les informations qui concernent Anaïs, ses motivations et attentes, ses freins et réticences, ses habitudes et sa personnalité. Il y a une personne, je peux avoir ça à plusieurs personnes. C'est massif finalement mais le le marketing il le mar pour le le outgroup ou le cible par exemple pour le le le le personnel donc le personnel le cv de la personne de, de plusieurs personnes c'est vraiment les personnes euh, qui sont susceptibles les et on fait le cible elle est le chef du produit de acteur du chef du produit donc pour le personnage, je je dois vraiment identifier euh, une fiche comme ça avec ces informations pardon le fiche technique, moi j'ai un technique, personne n'a les données démographiques. Les... Le temps temps, les oui. un de... Tout ça, toutes ces informations, elles vont permettre par la suite de créer le bon contenu. Déjà à la bonne personne, j'ai étudié son profil, je les centres d'intérêt, surtout la motivation et attente. Par exemple, là, je des cosmétiques naturels et biologiques. Euh, privilégie les petites marques quasi artisanales et recherche des produits euh, éthiques, euh, voire équitables. Donc euh, toutes ces informations, c'est à prendre en considération pour préparer un contenu adapté. Hey, la une, la fois, par exemple, tout ce qui est bio. Elle en tant que marque, je sais que ça va l'intéresser. Emma, qui fait Oui? C'est informations collectées par les marques, ou Très bonne question. Il y a deux parties. Il y a une marque déjà avec les marque on a une personne qui peut les armes, les armes, Je vais dire, je vais On je je de un je je voilà je vais utiliser justement les plateformes qui m'a Facebook ou la qui m'a Google Google il me permet d'avoir ce qu'on appelle le planificateur de mots clés donc il y a déjà des titre non les mots clés mais je vais mettre des critères vraiment comme Google tendance trends Google trends il y a des idées sur les contenus sur la bête la beauté ou à tout ce qui est cosmétique par exemple donc, si pas voilà, je n'ai pas l'information, de, de, je n'ai pas d'historique, je vais la chercher sur les réseaux sociaux. Je vais analyser aussi les pages de données bancaires. Donc, je vais voir qu'est-ce qu'ils qu font. Qui enfin, pour des pro produits similaires que moi, je vais essayer de faire sortir les oui, personnes. Mais vous avez des informations. Oui, vous avez des informations, vous avez des signes, vous les des personnes. Mais l'essentiel, oui. il y a une base de données.